J'avais pas de texte, puis je me fous ce que les gens pensent, Quand même ou comme des tests. Yo, j'suis pas comme toi, moi. Pas de ce monde, pas de cette planète. je sur les ondes par internet. J't'assure, c'est bon par la net Elle me demande où j'ai la tête. Madame me manque soit je fais la fête. Je poursuis mes rêves comme un athlète. Suis-moi c'était chaud, j'lâche pas le steak. Pas bah un indé, j'ai ma casquette, au commander dans tous les siècles. L'origine à nous on veut ça. Dans la musique, dans les puissats. J'ai confiné à tout son ira. C'est la logique, tu me diras. Je cette ville, là je suis trop loin. J'ai juste envie de kiffer refrain, Faire un peu de vide et faire le plein. Je suis mon guide et mon instinct. Par la sèche dans ce son bien, par moi liquide et de moyen, mais maintenant m'ouvris, prends-moi la main, ce qui nous arrive, c'est le destin. Mais sur le terrain un peu meilleur donc t'apprécies quand j'ai pas peur quand j'ai pas de faim je garde mes valeurs là je suis serein faites pas serrer pour rien. et moi ça y est je pense à tailler je pense à te sur mon trajet quand je reviens tellement de rage pour peu de dragée on verra demain pour les regrets cherche le budget je sais où je vais le temps me réveille c'est abusé quand je t'ai pété seul dans la night J'ai m'effacer, j'ai cette ville je suis trop loin J'ai juste envie de kiffer l'offre Faire un peu de vide et refaire le plein Je suis mon guide et mon instinct Par la séchise dans ce son bien Par moi liquide et de moyens Mais maintenant tomori prends moi la main Ce qui nous arrive c'est le destin